Aujourd'hui dans ce petit poste je vais vous parler de template. Alors pourquoi Parce que tout simplement, je vais préparer une formation qui concernera comment on construit un template efficace. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un template Eh bien tout simplement, c'est le fait de préparer dans votre Dove un setup qui réponde à un objectif et que vous pouvez utiliser tout de suite. C'est finalement pouvoir gagner du temps que tous les patchs euh, à l'intérieur du setup soient faits et que vous pouviez jouer tout de suite. Alors, j'ai bien dit qu'un template avait un objectif précis. Donc, la deuxième question qui vient, c'est faut-il avoir un seul template ou plusieurs templates Eh bien, j'ai envie de vous dire dans un premier temps que vous devrez faire plusieurs templates puisqu'un template doit répondre à un objectif précis. Précis. Alors je vais vous rappeler les différentes étapes qu'il y a entre votre idée musicale et le mastering et vous verrez qu'à chaque étape vous aurez à faire un template spécifique. Alors d'abord vous avez l'idée, l'idée d'une mélodie, à cette étape là vous utiliserez un template qui euh, affiche votre instrument de prédiction. alors soit le piano, soit la guitare ou euh, tout autre instrument. Finalement, un template relativement simple qui vous permettre de créer une mélodie et qui vous permet de travailler l'arrangement avec finalement une suite d'accords. Alors une fois que vous avez euh, votre idée musicale, que vous avez fait les accords, et eh ben vous allez euh, construire un deuxième template finalement hein, qui va vous servir à la composition. Donc cette fois, euh, il n'y aura plus que votre, euh, il n'y aura pas que seulement votre instrument de prédiction, mais il y aura tous les autres instruments alors euh, bon bah euh, soit euh, vous travaillez avec un orchestre moderne et puis bah, bah vous aurez une guitare des guitares des, une basse une batterie euh, des synthés euh, et puis euh, autre chose euh, des saxes, enfin bon voilà euh, ça sera peut-être aussi agrémenté d'un orchestre symphonique donc avec les familles hein, les violons les les brasses et euh, les, les les vents euh, et la percussion euh, la percussion, euh, la percussion euh, orchestrale en tous les cas, dans ce template, comme euh, c'est pas le, la qualité optimale du son qui est visée, mais c'est bien de, euh, de, de créer, de composer, euh, vous allez utiliser la plupart du temps des ensembles, hein, des patchs, des ensembles, euh, qui euh, sont beaucoup plus légers pour le, le CPU. Et euh, vous allez aussi utiliser donc des key -switch. Les key switch ça vous permet, sur un instrument, de changer l'articulation. C'est-à-dire qu'avec une guitare, un violon ou autre chose, vous allez pouvoir, euh, à un moment donné, jouer en vibrato euh, ou en trémolo. Et puis, l'instant d'après, euh, jouer euh, en legato, par exemple. Et le template euh, euh, fonctionnera euh, très bien euh, avec ces patchs d'instruments et les, les key switch sans bouffer trop trop de CPU. Une fois que votre composition euh, est aboutie, hein, que vous avez travaillé avec des instruments, de moyenne qualité, vous allez créer un template, cette fois un template très très complet, avec des samples de qualité, et euh, vous allez réenregistrer vos, euh, vos, vos lignes d'instruments euh, que vous avez composées précédemment dans l'autre template, ou alors vous allez exporter euh, les, euh, les fichiers MIDI et euh, y coller donc des, euh, des samples d'instruments de qualité. Alors, vous allez aussi pouvoir, à ce niveau-là, dans ce template, donc travailler non plus avec les key switch, mais avec euh, les maps expressions. Bien sûr, si tous ces termes ne vous parlent pas, euh, je les aborderai dans la, dans la formation euh, au moment voulu. Euh, donc euh, là, bien sûr, le, le template commence euh, à demander énormément, énormément. CPU. C'est pour ça que tout à l'heure on verra euh, comment, euh, si votre ordinateur est sur les genoux, euh, comment pallier à ce, à ce problème. Le quatrième template que je vous conseille, c'est un template de prémixage. Donc vous avez enregistré donc euh, avec des, des instruments de, quali de qualité dans le template précédent euh, bah, toutes les toutes les lignes de de, de chaque instrument. Euh, vous allez cette fois les exporter en audio sur un template de prémixage. Donc ce template finalement lui va ne, ne prendra pas énormément de CPU puisqu'il va travailler qu'en audio et vous savez qu'en audio euh, ça l'audio -audio prend beaucoup moins de CPU que le le, le midi. Ce template va être essentiellement euh, réservé à beaucoup de d'effets, hein, puisque dans le prémixage, je vous rappelle qu'on va euh, faire du gain staging, qu'on va travailler le son de chaque instrument euh, en coupant les, les fréquences de résonance, en coupant un peu de haut, un peu de bas, qu'on va nettoyer un petit peu le son, euh, de telle façon euh, à envoyer tout ça après euh, au mixage réel. Donc le cinquième template, le template de mixage, qui lui va travailler avec tous les outils, tous les effets qui sont destinés au mixage. Et pour finir finalement avec le template de mastering qui lui va aborder plutôt les effets de mastering, les pistes de vos morceaux ou de votre morceau en deux pistes, et puis les références si vous utilisez des références pour mixer. Voilà, donc c'est relativement simple, hein un template correspond à un objectif précis, ce qui lui permet d'être plus efficient et d'économiser du CPU. Je disais tout à l'heure que euh, bah, votre ordinateur, peut-être à un moment donné, va vous dire ça suffit. Eh bien, on va voir comment on travaille cette fois en, euh, avec plusieurs ordinateurs. La seule méthode pour travailler avec deux ordinateurs, c'est effectivement d'avoir un ordinateur maître qui n'est consacré qu'à votre Dove hein, donc qu'à votre séquenceur et euh, un ordinateur ou plusieurs ordinateurs esclaves qui eux sont consacrés à vos banques à vos banques de son le tout relié par euh, Vienna un ensemble pro qui permet de faire la liaison entre les ordinateurs. Alors, Vienna Ensemble Pro, c'est un logiciel qui n'est pas très très cher finalement et qui vous permet de charger vos instruments sur euh, l'ordinateur esclave et de les piloter de votre ordinateur maître. Donc, ce qui fait qu'il utilise très très peu de CPU sur l'ordinateur maître. Vous allez être obligé à un moment donné de l'utiliser à partir du template orchestration, puisque vous allez travailler avec des samples qui sont qui prennent énormément de CPU. Et là, euh, un seul ordinateur peut être suffisant, euh, mais la plupart du temps, c'est ça, ça se joue avec plusieurs ordinateurs. Alors, si vous n'avez qu'un seul ordinateur, il y a des méthodes que j'expliquerai dans, le, dans le, la formation aussi, mais bon, qui sont beaucoup moins pratiques et mais qui Bon, si vous n'avez pas les moyens d'avoir deux ordinateurs, c'est des méthodes qu'on peut utiliser. L'avantage de Vienna Ensemble Pro, c'est aussi de pouvoir avoir un template euh, que j'appelle template le tout en un c'est-à-dire un template relativement costaud. Quand je dis relativement costaud, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 400 instruments dessus à peu près, voire plus, hein, qui est énormément utilisé en cinématique, hein, parce que euh, comme ça on peut partir de l'idée, du thème, et puis développer un petit peu les les, les climats que l'on veut en fonction des images qui, qui défilent devant nous. Euh, de telle façon à, à aboutir à un master qui est correcte, qui n'est pas, pas euh, finalisée mais qui est correcte, qu'on peut présenter au réalisateur et ensuite euh, donc euh, re, re, retravailler euh, en direct. Ça n'empêchera pas que de toute façon, au final, puisque ce n'est pas le produit final, hein, c'est juste une maquette, euh, que le produit final, donc on le retravaillera soit avec le, ce que j'ai présenté précédemment donc les différentes étapes et les différentes templates soit avec des orchestres réels en studio en d'enregistrement vous l'aurez compris ce qu'il faut retenir de de ce petit poste c'est que un template correspond à un objectif précis et que vous pouvez travailler avec des templates beaucoup plus gros avec l'aide de Vienna Ensemble Pro et de plusieurs ordinateurs, un autre ordinateur maître et un ou plusieurs ordinateurs esclaves qui eux contiennent vos banques de sons. Voilà, tout ça sera développé d'une façon beaucoup plus précise bien sûr et de façon pratique euh, donc dans, dans le tuto qui va arriver aux alentours de, de septembre. Et bien euh, d'ici là, euh, bon travail et puis on se retrouve euh, sur ce thème là en septembre avec un, une nouvelle formation. Voilà.